Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des signes et des synchronicités. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça les synchronicités Ça n'existe pas je suis sûr que tu viens d'inventer le mot pour faire ton intérêt intéressant Si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à télécharger gratuitement ton guide de la confiance en soi. C'est un livre offert que j'ai écrit, que tu peux obtenir gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Pendant le visionnage de cette vidéo, je vais te demander d'activer ton esprit critique et ton discernement, donc sois bien vigilant à bah, apprendre en fait ce qui résonne pour toi et à jeter le reste. Je ne détiens aucunement une vérité absolue, donc n'hésite pas vraiment à faire la part des choses. Qu'est-ce qu'un signe Qu'est-ce qu'une synchronicité On va déjà décrire le mot « synchronicité » qui est un mot qui semble un peu, un peu savant. La synchronicité, c'est une coïncidence, c'est quelque chose qui se produit en même temps qu'autre chose et qui n'a pas forcément de lien direct de cause à effet. Je donne un exemple très simple, tu es en train de penser à ton meilleur ami et au même moment, au moment où tu aimais la pensée, il t'envoie un texto ou il passe un coup de téléphone pour te contacter. Ce qui est intéressant avec les synchronicités, c'est quand ton monde intérieur, le monde de tes pensées, de tes réflexions, semble rentrer en résonance avec ton monde extérieur. Autre exemple, tu es en train de conduire et tu es en train de te demander si tu dois poursuivre ta carrière professionnelle et tu es vraiment obnubilé là-dessus, ma carrière, est-ce que je dois poursuivre ma carrière, tu, tu y penses, et sans mettre plus loin, alors que tu es vraiment en pleine réflexion, tu tombes sur un grand panneau où il y a marqué « non à la carrière ». C'est là où il y a une synchronicité, quand tu es en train de penser à quelque chose, en train de réfléchir à quelque chose, et qu'une réponse, ou en tout cas une réaction, semble survenir du monde extérieur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu quelqu'un en coaching qui hésitait entre deux formations professionnelles et qui voulait mon avis. Je lui ai donné simplement une marche à suivre très simple, c'est de suivre les fameuses synchronicités, ces fameuses coïncidences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a commencé à voir, dans les, dans les jours qu'ont suivi notre, notre coaching, notre entretien, elle a commencé à voir les initiales d'une des deux formations sur des plaques d'immatriculation Partout où elle allait. C'est comme ça que fonctionne la synchronicité. C'est-à-dire que tu vas obtenir des réponses à des questionnements. La plupart du temps, c'est des questions qui sont sur ton orientation, ton chemin de vie. C'est vraiment... ça ne ça concerne pas ce que tu vas manger comme sandwich le midi, tu vois. C'est des questions un peu, un peu moins triviales. C'est des choses qui ont du sens, qui sont importantes pour ton chemin. Pour une fois, il y avait une manière, une technique efficace pour choisir son sandwich, on peut même pas servir de la synchronicité. C'est inutile. Et quand tu apprends à les reconnaître, à dire « Ah tiens, ça c'est une synchronicité », généralement, en fait, tu augmentes les chances que dans ta réalité, tu en aies de plus en plus. Et c'est là où ça devient intéressant. Tu as peut-être déjà entendu cette notion, si je suis le premier à t'en parler, peut-être que tu risques d'être un peu imperméable ou hermétique à l'idée. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons dans le monde de l'invisible, le monde des esprits, des guides. Ce sont des êtres très bienveillants qui sont là pour nous accompagner, nous conseiller et euh, essayer de nous orienter quand on se pose des questions. Voilà, je suis convaincu qu'on a toujours notre libre arbitre, hein, mais euh, on peut se reposer un petit peu sur leur sagesse, leur connaissance et poser la question quand on a des doutes ou des interrogations. La manière dont ces guides vont répondre, bah, c'est en créant des synchronicités dans notre réalité. C'est pourquoi je t'invite, quand tu as des questionnements, des doutes ou des interrogations, à pas hésiter à poser la question à ces guides. T'es pas obligé de faire un rituel spécial, chelou, mystique, new age ou je ne sais trop quoi. Euh, essaye de faire les choses de la manière la plus simple possible. Si tu es tout seul dans une pièce, tu peux simplement parler à voix haute et dire « ben voilà, là, actuellement, je me pose la question pour telle ou telle chose ». Et puis, dans les jours qui suivent, tu essayes d'observer les signes, d'observer les coïncidences d'observer ce qui semble répondre à tes interrogations. Les réponses peuvent venir de partout, c'est pourquoi il faut vraiment lâcher prise. Une fois que tu as posé la question, tu lâches prise, tu n'essayes pas de traquer ton environnement à la recherche d'une réponse possible, de lire tous les messages publicitaires, d'allumer ta télé n'importe quand ou d'ouvrir de des livres au hasard constamment. Essaye de lâcher prise et de te laisser un peu guider, de te laisser un peu tranquille avec tout ça. La réponse finira par te trouver de la meilleure manière possible. La réponse viendra au moment parfait quand tu t'y attendras souvent le moins. Ça sera par exemple quelqu'un dans une file d'attente qui euh, bah, dira une phrase en parlant à un ami ou une amie et puis bah, ça répondra à ta question. Ça sera un livre que tu prendras et que tu ouvriras au hasard et tu tomberas comme par magie sur la réponse à ta question. Ça sera au moment d'allumer ta télé, il y aura une phrase, pareil, que tu entendras, ça peut fonctionner aussi pour la radio, les paroles d'une chanson. Il faut en fait laisser à l'univers la possibilité de te répondre. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est poser la question et observer. Je me souviens que quand j'ai commencé à découvrir le principe des synchronicités, moi vraiment, je partais de, de très loin hein, d'un point de vue de la spiritualité, j'étais très fermé à tout ça. Je te mets d'ailleurs un lien là-haut, si tu ne l'as pas déjà vu, du récit de mon propre éveil spirituel, le moment où je me suis ouvert à la possibilité euh, qu'il y ait autre chose, euh, bah voilà, qu'il y ait une dimension, on va dire, un peu plus cachée, un peu plus mystique, un peu plus spirituelle, à l'expérience humaine qu'on était en train de faire ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'amuse énormément à créer moi-même des synchronicités, ça rejoint aussi ce que j'ai pu te partager dans une autre vidéo sur la loi de l'attraction. Tu as un grand pouvoir en toi et bah, plus tu en prends conscience et plus tu acceptes d'avoir du pouvoir sur ta réalité et plus tu es capable de créer, d'attirer des choses à toi et de modeler ta réalité en fonction de tes désirs. Donc ça peut être extraordinaire Sache que tu es aimé, que tu es protégé, que les réponses à tes questions peuvent prendre plus ou moins de temps. Et il faut aussi accepter que parfois tu n'auras pas de réponse. Et c'est pas parce qu'on a voulu te punir ou quoi que ce soit. Hein. Euh, parfois, il arrive, en tout cas c'est la croyance que j'en ai, euh, qu'on nous invite à faire la démarche par nous-mêmes. On nous invite à vraiment aller chercher en nous la réponse. Au final, c'est toujours en nous que se trouvent les réponses, c'est pas vraiment à l'extérieur. Donc quand tu es comme ça, euh, c'est comme les personnes qui sont un peu addictes aux voyants, aux médiums, c'est des gens qui n'ont pas trop confiance en elles et qui passent leur temps à aller chercher les réponses à l'extérieur auprès de leurs amis, auprès de... Euh, d'être supérieur, etc. Je pense qu'à un moment, il faut aussi euh, savoir s'écouter, écouter son intuition, écouter son cœur, et euh, bah, c'est souvent la meilleure boussole, en fait, simplement, d'essayer de suivre cette voie, euh, ce qui, ce qui t'attire, l'aspiration profonde que tu peux avoir. J'ai essayé de faire cette vidéo de la manière la plus simple et synthétique possible, j'espère que ça te plaira. J'étais justement en train de me dire que ta vidéo c'était de la merde, du coup c'est une synchronicité. C'est arrivé exactement au moment où j'étais en train de le penser. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste régulièrement des nouvelles vidéos dans lesquelles je parle de développement personnel, mais également de spiritualité. Et puis le tout est régulièrement ponctué de vannes, parce que c'est très bien de parler de tous ces grands sujets, hein, ces questions existentielles, etc. Mais moi je trouve ça quand même assez cool de balancer de temps en temps une vanne ou deux, quoi. Allez, je te dis à bientôt. Salut Ça va être une synchronicité extraordinaire. Je vais te demander de t'abonner à la chaîne et tu vas le faire exactement au moment où je te l'ai demandé. Ça c'est une grosse incondicité. Là on est dans le mystique, là on touche le spirituel, là on est très très près des étoiles.